Comment gérer ses émotions pour être plus performant C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants, à être sereins et éliminer la peur d'échouer. Et je suis aussi l'auteur de ce livre, L'identité gagnante le secret du nouveau dopage égalisé.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 Alors maintenant, comment gérer ces émotions pour pouvoir être plus performant Parfois, on arrive en compétition et on va dire « Ah, mais j'ai du mal à gérer mes émotions, là je me sens coupable, j'ai de la peur, j'ai du stress, des angoisses. » Et on n'arrive pas à performer comme à l'entraînement. Donc aujourd'hui, nous, nous allons voir ça en quatre points. Le premier point déjà, c'est qu'est-ce qu'une émotion Une émotion, donc ça vient du mot ex, mot verré, ex, extérieur, mot verré, le mouvement. Donc ça entraîne un mouvement vers l'extérieur. Mais concrètement, que se passe-t-il lorsque nous avons une émotion Une émotion est simplement une décharge chimique dans le corps, ok C'est tout simplement ça, c'est juste une décharge chimique que l'on a dans le corps. Et en fait, c'est simplement créé par rapport à nos perceptions. Donc si par exemple, euh, je marche et je vois euh, bah, quelque chose ramper très rapidement, mes perceptions vont déduire que c'est un serpent, vont par exemple déduire que c'est que c'est dangereux par rapport à ce que j'ai vécu ou entendu avant et donc je vais avoir un sentiment de peur et pour certains je vais me figer pour d'autres ils vont partir et pour d'autres qui eux ont eu une autre éducation avec un serpent bah, ça fait pas peur eh bien ils vont être à l'aise avec ça ou d'autres vont pouvoir euh, vouloir euh, se battre avec le serpent bref donc c'est une émotion entraîne souvent une réaction c'est à dire on a nos perceptions ça entraîne une, une réaction corporel pour pouvoir se mettre en mouvement. Sauf que ce mouvement-là, bah soit, euh, donc ça c'est vraiment créé par rapport à, à notre corps humain qui est fait dans cet environnement pour pouvoir survivre. Donc c'est vraiment une partie qui est archaïque. Et bien ces émotions-là, quand nous on va évoluer, arriver en compétition, bah, celles-ci peuvent soit nous servir ou nous desservir. Elles vont nous desservir lorsque ces émotions sont basées sur euh, bah, une illusion de perte ou de gain, ou même que de gain que de perte. C'est-à-dire que si on arrive en compétition et on se dit si je perds la compétition, si j'ai un résultat qui n'est pas celui que je voulais, alors euh, il va avoir plus de pertes que de gains, c'est-à-dire au niveau des autres, ils vont dire quoi Donc le regard des autres, je vais me trouver nul, etc., etc. Et bien automatiquement on va avoir des émotions plus de frustration, colère, impuissance, culpabilité, qui vont nous empêcher. Bah, d'exprimer pleinement notre potentiel. À l'inverse si on a des émotions, on est trop sûr de nous, on va avoir un, un synonyme euh, de l'euphorie et l'euphorie va nous empêcher de nous mettre dedans et du coup c'est possible que l'on prenne une bonne claque à un moment donné pour nous recentrer. En revanche, les émotions qui sont très bonnes pour la performance, pour la performance ça va être l'enthousiasme ou l'excitation, qui sont vraiment du ⁇ j'ai trop envie d'y aller, je suis trop content d'y aller ⁇ et euh, du coup la, la, la confiance, la présence, la certitude, euh, la gratitude aussi, vraiment ⁇ ouais, je suis trop content d'être là, je suis trop content d'être en compétition ⁇ ça ce sont des bonnes émotions. Pourquoi parce que ces émotions là sont des émotions qu'on va dire dans notre jargon qui sont vraiment centrées. Elles sont vraiment nous l'être humain il est debout donc elles sont dans la rectitude. Elles sont pour qu'on aille de l'avant et pas qu'on oscille émotionnellement dans une illusion de gain et de perte. Ces émotions là donc quand il y a de l'enthousiasme, de l'excitation, on sait que le sportif il est prêt parce qu'on est pile poil le bon mélange entre je sais que ça va le faire et je suis pas sûr que ça le fasse. Je suis certain d'y arriver et en même temps je sais pas ce que je sais pas. Quand on arrive à avoir ces deux-là ensemble, on sait qu'on est vraiment centré, on est prêt à y aller. Ensuite, à ce niveau-là, c'est important de se rappeler, si vous n'avez pas déjà vu d'autres vidéos, que votre niveau de certitude est proportionnel à votre capacité à voir les bénéfices et les inconvénients au même degré. Ok, ça c'est vraiment, vraiment important parce que c'est tellement contre-intuitif. Il y a combien de, de champions aujourd'hui euh, du monde que j'ai accompagnés. Et qui pourrait être totalement à l'aise et totalement dans le flow, on leur a fait noter euh, les inconvénients à être champion du monde euh, pour le reste de leur vie et les bénéfices s'ils n'y pas, jusqu'à temps qu'ils voient que, mais bah en fait, il n'y a rien à gagner, rien à perdre et je peux être juste moi-même. Il va se passer quoi sinon Si vous ne faites pas ça, il se passe quoi C'est qu'il y a beaucoup de sportifs de haut niveau et d'anciens sportifs de haut niveau qui, euh, bah quand ils arrêtent, vu qu'ils sont identifiés à leur sport ou à leurs leur résultats, ils finissent en quoi En dépression. Ça, on en parle peu, mais beaucoup de sportifs sont vraiment malheureux au fond d'eux parce qu'ils sont tellement identifiés à leurs résultats que s'ils disent Mais si je lâche mon sport, il va me rester quoi Factuellement, il n'y a pas me rester grand-chose. Alors que ça, c'est une... une bêtise de penser ça, puisque euh, l'être humain est bien plus que ses résultats. Euh, il a tellement de choix qui sont devant lui, mais si vous vous attachez à une seule forme, vous vous permettez pas d'obtenir les autres formes et euh, bah du coup, vous allez avoir peur de ne pas obtenir la forme que vous souhaitez. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment important de, euh, de renoter ça. En gros, là, votre niveau de certitude est proportionnel à votre capacité à voir les bénéfices et les inconvénients au même degré. C'est-à-dire, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Okay là, il y en a qui peuvent me dire, oui, mais dans ces cas-là, à quoi ça sert bah, à quoi ça sert C'est que simplement, l'étymologie même du verbe être, être humain, l'étymologie même du verbe être, c'est grandir, c'est croître, c'est pousser. Et en fait, l'être humain a naturellement envie de se dépasser dans ce qui est important pour lui, sans, euh, bah, sans motif, tout simplement. Hein, ok bah, Motif, motivation. Motivation, c'est un motif pour se mettre en action. Et du coup, allez, il faut que je fasse ça, comme ça, j'aurai ça. Non, mais bah, en fait, euh, quand on est inspiré. Donc inspirer, c'est in, c'est le souffle dedans. Mais là, on y va parce que bah, j'y vais juste parce que j'ai envie, en fait. Et pourquoi tu fais ça bah, parce que parce que j'ai envie et point barre, il n'y a pas d'autre explication à donner. Voilà. Et du coup, quand vous faites bien ça, si vous arrivez à vraiment vraiment euh, équilibrer vos perceptions, vous pouvez aller chercher le livre là-dessus. Vous pouvez prendre rendez-vous aussi avec quelqu'un de l'équipe, mais faites-le parce que vous allez voir que plus vous allez vous entraîner à faire ça, plus vous allez devenir vraiment inarrêtable. Et pff, bah après, c'est j'y vais. Je sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas je vais tout donner. Et après, bah, on sait pas ce qu'on sait pas. Mais en tout cas, tout va, va être bien pour pouvoir me faire grandir. Et à chaque fois, je sais que je vais pouvoir en tirer des forces. Et voici pour cette vidéo. Euh, si ça vous a plu, pensez à mettre un like qui fait toujours plaisir. Pensez à commenter aussi les vidéos, à partager. Et enfin, si vous avez envie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, eh bien pensez à réserver un appel qui est